Nous sommes très heureux que vous nous ayez rejoints aujourd'hui. GitLab est le concept de base derrière ceci. Nous allons donc maintenant essayer de regarder ensemble la vision de GitLab et la manière de délivrer un système complet qui vient se greffer en SUS de Git lorsque tous les tests sont terminés, avec succès, et que tout fonctionne sur les Regardons un petit peu de plus près les outils et les points forts que GitLab met à la carte gratuite, payante, et cela peut être assez déroutant, déjà utilisé, comme vous pouvez le voir, par un grand nombre d'organisations, on estime à 100 000 organisations. Pour compléter ce tableau prestigieux, je l'ai mentionné tout à l'heure, cette enquête de Forester Research.